Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourope, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Vous êtes sur le Warhammer Academy Hashtag 2 et aujourd'hui on va parler de la phase de déploiement. C'est parti C'est parti pour la vidéo sur le déploiement, alors c'est un sujet qui est assez euh, lourd parce qu'il y a énormément de choses à dire et on ne va pas euh, tout dire ni tout condenser sur cette même vidéo, c'est pour ça que euh, ce sujet sur le déploiement sera traité euh, en plusieurs épisodes. Donc dans ce premier épisode sur le déploiement on va parler de plusieurs thématiques. La première, ça va être les scénarios et les différents types de déploiement. Ensuite, on va aborder la pose des objectifs. On va passer ensuite par le gameplay, l'adaptabilité de votre liste et l'adaptabilité face à votre adversaire. On va ensuite parler de la gestion de l'initiative et l'anticipation du vol d'initiative. On va parler de cordon, on va parler de distance et on va parler d'anticipation. Voilà, donc pas mal de choses à aborder. Euh, comme d'habitude, je dirais que c'est un point de vue d'un joueur qui est partagé ici, en l'occurrence moi, et euh, qui a sans doute des choses à côté desquelles je passe et il euh, y a sans doute des thématiques complémentaires à aborder, où je pense que même ce qui va être illustré dans cette vidéo peut être aussi complémenté par d'autres joueurs. N'hésitez pas à le laisser en commentaire, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo n'hésitez pas à rajouter bien votre connaissance au sujet du déploiement. Voilà, avant de, avant d'attaquer, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification, et pensez à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Allez, on attaque de suite par la première partie de la vidéo qui est les différents types de scénarios et de déploiement. Dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de tout ce qui est scénario ETC euh, parce que euh, c'est un système de fonctionnement qui est cadenassé et qui est encadré. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas du système qui est proposé par le livre des règles puisque généralement euh, dans les règles de base de Warhammer 40 000, on vous propose eh bien, soit de tirer au dé le déploiement ou alors de laisser un joueur le choisir. Donc, euh, il faut savoir que les déploiements qui sont proposés dans le livre de règles, ces déploiements-là sont tout simplement euh, repris dans les scénarios ETC, mais ils sont fixes. Donc pas de surprise sur ces déploiements là euh, Je parlerai aussi de scénario ITC Parce que ça peut introduire certaines notions Notamment la façon de scorer euh, Et à mon sens c'est aujourd'hui euh, Avec les scénarios ITC euh, Les scénarios les plus complets Et les plus stratégiques et les plus encadrés Donc c'est pour ça que je ne m'attarderai pas Sur le reste euh, Maintenant il faut savoir que si vous ne jouez pas ces scénarios Ce qui va vous être proposé dans cette vidéo Reste des aspects génériques du jeu Et vous ne serez donc pas perdu On ne parlera pas Chinois. En ce qui concerne les scénarios, on va retrouver six types de déploiements sur les scénarios ETC euh, et qui sont, on va dire, répertoriés en, on va dire, en trois parties, puisqu'on va avoir l'aube de guerre, l'aube de guerre en pointe sur laquelle on va jouer sur la longueur, on va avoir le marteau et enclume et la version en pointe sur laquelle on va jouer sur la profondeur, et ensuite on va avoir euh, bah, l'avant-garde avec les diagonales et, euh, et le jeu en quart de table où là on va plutôt jouer dans les diagonales opposées. Ces déploiements-là, eh ben, ils vont influer sur votre façon de vous déployer votre façon de jouer votre façon de poser des objectifs et on en parle de suite alors on va commencer par un des déploiements euh, qu'on qu connaît depuis très longtemps sur euh, warhammer 40000 c'est le marteau et enclume c'est à dire le jeu dans la profondeur spécificité c'est qu'on va occuper donc bah, la, la longueur de la table on va plutôt euh, s'attarder sur les 72 pas de profondeur pour eh bien jouer euh, c'est vraiment une dimension différente que le déploiement en aube de guerre alors alors, ce qu'il va vous falloir prendre en compte selon le déploiement que vous allez jouer, c'est essentiellement les distances. Parce que selon les déploiements, vous allez avoir des no man's land différents. Vous allez avoir 24 pouces de long et vous allez avoir les 48 pouces de large pour vous déployer. Ce qui veut dire que votre adversaire peut éventuellement jouer dans la profondeur s'il veut vous outrange. Ou alors, il peut aussi euh, eh bien, euh, jouer euh, dans la profondeur s'il veut se prémunir euh, des, des, des listes agressives de corps à corps. Ça, c'est une euh, ces notion à bien prendre en compte et c'est, à mon sens, la grosse différence avec d'autres scénarios. C'est que sur celui-ci, on va pouvoir faire de nombreuses couches de cordons pour se prémunir des listes euh, de corps à corps. Donc euh, j'aurais tendance à dire que le déploiement en profondeur pour des listes de corps à corps un peu type par exemple Orc, qui va pouvoir envoyer des vagues de des vagues de boys, euh, c'est pas forcément le meilleur des déploiements. Euh, L'Orc va sans doute préférer le déploiement en aube de guerre où il va pouvoir rapidement impacter les unités euh, du fond de map puisque euh, la profondeur jouera en la défaveur de l'armée qui se défend. Donc pour ce déploiement-là, on notera qu'on a 24 pouces de No Man's Land, que sur la version en pointe, on a une pointe à 18 pouces, mais que globalement on est dans cette dynamique-là. De toute façon, en marteau et en clume, que ce soit dans le classique ou celui en pointe, vous n'aurez jamais moins de 18 pouces entre les deux zones de déploiement. Intéressant aussi de se prémunir des bah, tout simplement des distances de tir et je vais introduire maintenant une première notion qui est importante à en prendre en compte même si ça vous paraît classique ou basique on a tendance à l'oublier euh, parce qu'on est pris dans, dans, dans le jeu, on peut être pris par le temps, on peut être pris par concentrer sur autre chose et on oublie souvent ça et donc on va tout de suite parler de distance alors pensez absolument, quand vous vérifiez vos mesures, eh bien, à prendre en compte euh, la portée effective. Qu'est-ce qu'on appelle la portée effective Eh bien tout simplement, c'est la portée de l'arme plus la portée de mouvement de la figurine adverse. Là en l'occurrence, mon euh, RK est à 36 pouces de mon Dreadnought Redemptor, donc il n'est pas à portée de sa, avec sa Gatling. Néanmoins... Il bouge de 12 et donc a une portée effective de 48. Ça paraît euh, logique quand on le dit, euh, néanmoins, prenez-le systématiquement en compte, rajoutez à la portée de l'arme euh, la valeur de mouvement de la figurine. Donc là, en l'occurrence, si je mesure qu'à la portée de l'arme, 36, vous croyez que mon Redemptor n'est pas à portée. Euh, néanmoins, euh, en fait, la portée effective est de 48 et là, pour le coup, mon Redemptor est à portée. Voilà pour ça. Euh, autre type de déploiement, et eh bien c'est le déploiement en nombre de guerre, donc c'est le face à face sur la longueur. Donc là où pour le coup on va utiliser vraiment euh, la longueur de 72 pouces de la map pour se déployer, mais on va être restreint, restreint dans la profondeur. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certaines armées de corps à corps, c'est plus sympathique, notamment sur certains matchs parce que les joueurs vont avoir du mal à repousser l'adversaire, notamment sans le tour 1, puisque le tour 1 va permettre de gagner un petit peu d'oxygène sur les déploiements, là difficile par exemple face à un Da Jump Orc, et eh bien de, de se protéger complètement. Et, et voilà quoi. Voilà donc on notera que une unité au milieu globalement de sa zone de déploiement est capable de savater à peu près tout. Euh, toute la zone de déploiement adverse. C'est ça qui, euh, qui est euh, un petit peu la difficulté par rapport au marteau et enclume. C'est que même si pour le coup ça avantage euh, un petit peu les armées de corps à corps et ça va leur permettre de closer rapidement euh, les unités adverses, en contrepartie, euh, elles vont avoir aussi tendance à avoir du mal à se cacher ces armées de corps à corps et elles vont avoir du mal à, se, à outrange l'adversaire. Euh, puisqu'une euh, puisqu un, unité de tir bien placée au milieu de sa zone de déploiement euh, peut tambouriner allègrement quasiment toute la map. Ensuite, on va avoir, eh bien les déploiements dans les diagonales. Donc Il y en a deux, il y a celui sur toute la diagonale avec euh, la frappe d'avant-garde. Et il y a le déploiement dans le quart de table. Euh, le déploiement dans le quart de table a une particularité, c'est que selon certains placements, euh, vous pouvez être très proche, voire très très très, très proche puisqu'en gros, on a une bulle, euh, on a une bulle de, bah, de 9 pouces de rayon autour du centre, euh, mais d'un coin du déploiement à l'autre coin, et bah, effectivement, il y a à peine plus de 9 pouces qui séparent. Donc, attention à vos positionnements, parce que vous pouvez très rapidement vous faire empaler au corps à corps la diagonale, c'est un bon mix entre les deux puisqu'on joue à la fois sur la longueur, à la fois sur la profondeur. Donc, euh, en termes de stratégie de jeu et en termes de game plan, on va pouvoir à la fois outrange euh, son adversaire, que ce soit en tir. On va aussi pouvoir mettre plusieurs couches de cordon euh, pour se prémunir des armées de corps à corps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ces types de déploiements. Ce qui va vraiment aussi dynamiser les choses, bah, c'est les scénarios et c'est la façon de scorer. Et ça, ça va impacter énormément votre façon de vous déployer et essentiellement aussi votre façon de poser les objectifs et j'aborde de suite la pose des objectifs on va parler des façons théoriques de poser les objectifs puisque euh, on va dire que chaque pose d'objectifs s'adapte à la map et à l'agencement du terrain sur lequel vous jouez. Euh, maintenant, il y a des grandes lignes on va pouvoir, dont on va pouvoir parler euh, et la façon de poser les objectifs. Donc, euh, on retrouvera de façon assez régulière la pose d'objectifs euh, en triangle euh, sur des armées type Gunline, To ou, euh, ou alors même, par exemple, Iron Hands, pour, euh, pour faire simple, euh, qui va permettre à des armées... De rapidement contrôler trois objectifs sans avoir à s'étendre, en gardant toujours ces ben, bulles, de, ses bulles de, re, de, de buff, de relance, etc., euh, tout en contrôlant trois objectifs. Donc, il faut savoir qu'on peut faire un triangle d'objectifs, comme vous le voyez sur l'écran, et, euh, et, euh, et garder, on va dire, un, un bloc solide, un bloc défensif solide et un bloc agressif solide, puisqu'on va pouvoir garder ses zones de buff, euh, ses capacités de debuff, euh, tout ça, tout ça, tout en contrôlant trois objectifs. Donc, c'est. Euh, une pause d'objectif qu'on retrouve assez souvent chez les joueurs tôt euh, parce qu'ils euh, ont tendance à jouer très paquet, euh, sur, notamment sur les premiers tours. Après, généralement, s'ils ont bien attendri la, la viande, ils vont pouvoir se, se, se projeter sur la map, mais pas euh, sur un tour 1 ni un tour 2, euh, voire même parfois pas sur un tour 3. Donc voilà, donc cette pose d'objectif là, et c'est intéressant de la connaître, savoir ce que votre adversaire est capable de faire, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc ces trois objectifs là, comme vous le voyez, peuvent être très facilement contrôlés par une unité de 10 figurines et sans pour autant euh, étendre énormément le cordon. Donc voilà, sachant qu'on partira toujours du postulat qu'il est bon euh, bah de ne pas trop non plus étendre ses unités, euh, parce que c'est bien de pouvoir être dans des zones de buff ou des zones de debuff, et que ça a une importance capitale sur cette V8 de Warhammer 40000. On va aussi retrouver un, une pose d'objectif qui est assez classique, qui est la pose d'objectif centrale, notamment pour les armées de map control, type euh, bah, on va prendre la plus classique et la plus méta en ce moment, c'est l'armée Plaque Bearer qui va avoir tendance à très vite contrôler la moitié de la map, voire parfois même les trois quarts, voire parfois un peu plus. Mais c'est une armée qui va se projeter très vite sur le milieu de map, qui va poser son cul sur les objectifs, et donc qui va avoir tendance à poser généralement ses objectifs au centre de la map. Pourquoi Parce que si moi je pose, si je suis le joueur Plaguebillard et que je pose mes objectifs au centre, ça va pousser mon adversaire soit à faire une zone à deux objectifs, soit à faire une zone à un objectif, soit à faire une zone à 3 et à zéro objectifs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, moi avec mon armée, bah, même si j'ai pas le choix du côté, eh bien j'arriverai à contrôler mes objectifs centraux. Euh, mais si j'ai le choix du côté, je peux choisir le côté où il y a deux objectifs et de toute façon c'est moi qui contrôlerai les trois objectifs centraux. Donc déjà j'ai une grosse, euh, j'ai un gros avantage par rapport à mon adversaire puisque je vais avoir cinq objectifs et lui euh, un. Euh, voir si mon adversaire a vraiment vraiment décidé de dépolariser complètement la carte et de mettre trois objectifs dans une zone, et trois objectifs euh, et moi mes trois objectifs au centre. Eh bien si j'ai le choix du côté, je vais avoir un total euh, map control, le map control absolu. Donc bien évidemment, ne mettez jamais Face à un adversaire qui joue ses objectifs au centre, ne mettez jamais vos trois objectifs à vous dans, le même, euh, dans la même zone de déploiement parce que si vous perdez le choix du côté, c'est terminé, vous donnez six objectifs à votre adversaire. Ce qui est intéressant à faire et c'est ce que vous voyez sur euh, sur cette euh, sur cette image là, si vous avez un adversaire qui a tendance à mettre ses trois objectifs au centre, eh bien c'est tout simplement vous euh, de dépolariser complètement le centre de map et de venir exploser les objectifs dans les coins parce que face à un, un adversaire qui va euh, certes map control, il va avoir tendance à jouer phalange et donc jouer euh, même s'il peut s'éparpiller avec des cordons. Euh, c'est pas un avantage pour lui de devoir se disperser, de devoir venir chercher les objectifs dans les coins. Alors que vous, éventuellement, si vous voulez justement esquiver euh, la phalange centrale de Plaque Bearer, vous allez pouvoir, euh, bah, avec des unités orbite, des scouts ou des petites unités qui vous coûtent pas cher, venir bah, vous poser votre cul dans un coin de table et contrôler un objectif. Donc, ça, c'est euh, une pose d'objectif qui peut être judicieuse face à un adversaire qui va avoir tendance à mettre ses trois objectifs au centre. Il faut savoir que euh, les joueurs orcs ou les joueurs de masse ont tendance aussi à mettre leurs objectifs au centre pour vraiment euh, occuper la table et, euh, et mettre en difficulté un adversaire qui base plus son gameplay sur la létalité que sur le map contrôle. Voilà pour ça. Après, à vous de vous adapter, à vous d'anticiper. c'est là de suite qu'on parle de gameplay. Le gameplay, c'est quoi Quand vous construisez votre liste, vous y intégrez forcément une façon de jouer. Vous savez que si vous mettez... Euh, eh bien euh, une unité de Tsangor et vous mettez un chaman Tsangor et Ariman, votre gameplay va consister peut-être à euh, passer prescience sur votre unité de Tsangor, à la buffer avec euh, une invulnérable améliorée, à faire suivre votre chaman Tsangor, permettre de gagner des bonus sur les Tsangor, voilà, tout ça c'est un gameplay, c'est-à-dire que c'est un, un dynamisme, une interaction, une synergie que je vais créer avec mon armée, je le fais initialement quand je crée ma liste et je le mets en œuvre lorsque je me déploie, donc votre gameplay et eh bien il va se ressentir à votre déploiement. Si vous avez une armée de map contrôle dans votre déploiement, vous allez déjà vous déployer de façon à map contrôler la, la carte, le la battlefield, de façon euh, optimum. Alors ça c'est intéressant et ce qui est surtout intéressant, c'est non pas l'adaptabilité de votre liste, mais l'adaptabilité de la liste euh, de votre adversaire, c'est-à-dire comment vous vous allez vous prémunir des actions de votre adversaire. Donc là, bah pour ça, ça nécessite une connaissance générale du jeu. Il y a certaines notions euh, qui sont assez importantes à connaître. Et euh, bah les premières, ça va être les capacités de votre adversaire, notamment euh, ses capacités de mouvement, ses capacités de portée et euh, ses capacités particulières. Donc, Ce que je vous invite à faire, c'est toujours à questionner votre adversaire euh, et à, à vous informer euh, pour ne pas être surpris de, de certaines choses. On va parler un petit peu maintenant de la gestion de l'initiative et de la gestion du vol d'initiative. Euh, les joueurs ont trop souvent tendance à vouloir commencer euh, lorsqu'ils jouent. Euh, voilà, C'est une façon d'aborder Warhammer 40 000 que généralement tout le monde a, c'est de se dire que bah, si je tire en premier, je vais sans doute gagner. Euh, ce qui est absolument faux, puisqu'il euh, ne suffira pas que de tirer ou de closer pour gagner vos parties. Dans Warhammer 4000, il va falloir rentrer du score et pour scorer, il va falloir vous adapter au scénario. Donc selon certains scénarios, eh bien, il vaudra mieux commencer ou non. Le choix de l'initiative se fait selon le scénario. Bien évidemment, sur des matchs où deux gunlines vont s'affronter, euh, Tau contre euh, Ika, euh, sur des matchs miroirs, Ika-Ika, Ika-RK, Ika, ou, voilà, ou deux armées de tirs, Iron hands To. Généralement, euh, quel que soit le scénario, on va vouloir avoir tendance à commencer pour tambouriner son adversaire en premier. Mais il faut savoir que lorsque les matchs sont plus subtils que ça... Que le simple fait de jeter des dés pour savoir combien d'unités je vais enlever sur le premier tour de mon adversaire. Eh bien, il faut savoir s'adapter au scénario. Il faut prendre en compte que euh, les scénarios où l'Éternel se score en fin de tour, et notamment sur les scénarios T.C. Il y en a un en particulier, c'est le scénario des piliers. Il vaut mieux jouer en second. Pourquoi Parce que euh, si vous jouez en second, vous avez l'initiative de fin. Et donc c'est vous qui déciderez euh, qui fait quoi à la fin du tour et qui va scorer comment à l'éternal. Donc important, lorsque vous avez un scoring à l'éternal qui se fait à la fin du tour, mieux vaut jouer en second. Euh, voilà pour ça. Après, les scénarios où par exemple il y a des gros points d'éternal qui sont alloués à la fin de la partie... Mieux vaut aussi jouer en second parce que vous aurez, quoi qu'il arrive, le dernier tour de jeu et vous pourrez capturer à l'insu de votre adversaire les objectifs à la fin de la partie. Si vous jouez en premier, vous jouerez votre dernier tour en premier et donc vous aurez beau vous poser sur les objectifs à la fin de votre sixième tour, eh bien le joueur adverse va jouer un sixième tour derrière vous et pourra vous reprendre la main sur ses objectifs. Voilà, c'est aussi pour ça que moi j'apprécie tout particulièrement la règle des scénarios OTC qui dit qu'on joue 6 tours fixes, ça vous permet de cadrer la fin de partie et de ne pas réinjecter une aléatoire sur cette fin de partie, c'est à dire que si à la fin de mon tour 6 je me pose sur mes objectifs et je sais que la partie va se finir comme ça, c'est ainsi, ainsi que ça se passera et ça ne sera pas astreint à un G2D et donc une aléatoire. Je vous invite donc dans le meilleur, je vous invite donc dans la mesure du possible à toujours déterminer un nombre de tours avec votre adversaire que vous allez jouer, 5, 6 ou 7. Euh, 6 étant une bonne contrepartie pour une partie de 3 heures. Il va vous falloir aussi gérer le vol d'initiative. Le vol d'initiative, bah, mathématiquement, on est sur une chance sur 6, soit un petit peu plus de 15%, ce qui est lourd en termes de décision, parce que euh, si vous décidez jouer de jouer agro et de jouer tout sur votre tour 1, euh, en vous disant « Tour 1, je vais faire ça, ça, ça, ça et je vais détruire mon adversaire », mais que vous ne prenez pas en compte que votre adversaire peut éventuellement vous voler l'initiative, bah vous avez une chance sur six de perdre euh, sans même avoir joué. Pensez aussi lors de vos phases de déploiement à vous adapter et surtout à anticiper les mouvements adverses. En l'occurrence ici, mon joueur Space Marine qui a positionné ses scouts juste là est relativement serein parce qu'il sait qu'il est hors de portée d'une charge T1. On parle ici de styleurs plutôt classique, sans swarmlord et sans de tout genre. Néanmoins, si on se projette un petit peu dans une dynamique d'anticipation, on pourrait se dire que notre joueur tyrannide va sur son tour 1 et sur sa première phase de mouvement faire ceci. Et ensuite, sur son tour 2, faire ceci. Dans quel cas, mes scouts risquent de mourir lamentablement au corps à corps une fois qu'ils se seront fait charger. Cet exemple-là est uniquement pour vous démontrer la notion d'anticipation de mon adversaire. Je dois donc, dans la mesure du possible, lors de mon déploiement, me prémunir de ces actions-là. Voilà, donc quoi qu'il arrive que vous ayez le tour 1 ou non, que vous soyez censé commencer ou non, Pensez à anticiper un maximum avec euh, votre positionnement d'unité orbite sur les objectifs, euh, votre anticipation sur les prochains tours et notamment sur la pose de vos cordons. Et on va aborder euh, la dernière thématique de cette vidéo, c'est les cordons et on en parle de suite. Alors, parlons un petit peu des cordons sur vos phases de déploiement, sur certains adversaires et certains types d'armées. Ils sont cruciaux et réellement indispensables euh, de bien les positionner sur vos déploiements. On va prendre un exemple très simple face à un adversaire qui va être un joueur Thousand Sounds et qui va avoir la possibilité de vous faire TP de vous faire téléporter une unité adverse euh, directement dans votre ligne de front dès le tour 1 grâce à une relique qui s'appelle le Cristal Noir. Alors on l'utilise généralement sur une unité par exemple de Tsangor. Maintenant on peut l'utiliser sur d'autres unités et il y a encore beaucoup d'autres codex qui ont ce genre de capacité, de compétences, d'artefacts, de pouvoirs, de stratagèmes qui permettent une projection rapide de certaines unités de corps à corps. Pour vous prémunir de ça, eh bien, on a les cordons, c'est-à-dire bah, l'utilisation d'unités orbite, d'unités low cost, d'unités qui sont là aussi tout simplement pour bah, prendre la foudre à la place des personnages clés. Et, euh, et voilà, donc ce sont les cordons, et indispensable de les positionner correctement. Là, on va partir le, du fait qu'on veut se prémunir de cette frappe de Tsangor dès le tour 1, et on a face à nous un cordon qui est très mal placé. Pourquoi Parce que ici, eh bien... Je mets ma réglette à 9 pouces de mon scout. Et mes Tsangor vont utiliser eh bien, leur cristal, tout simplement. Ils vont arriver à plus de 9 pouces. Ils sont contents. Et surtout, eh bien, ce qu'il faut se rappeler, et là, c'est vraiment de la connaissance générale de jeu, de la connaissance de, du codex adverse, euh, c'est que euh, le codex euh, euh, Thousand Sons a la possibilité de faire frapper une deuxième fois à la fin de la phase de combat, les Tsangor. Alors là, qu'est-ce qui est mauvais dans le placement de ce cordon Eh bien, tout simplement, c'est l'espace qui est créé entre les scouts et euh, le personnage qu'ils essayent de protéger, le Librarian. Pourquoi Puisque, euh, comme le stipulent les règles de base... Une unité dans sa, phase de charge, dans sa phase de charge peut déclarer en charge toutes les unités qui sont à 12 pouces d'elle. Là, en l'occurrence, les Tsangor sont arrivés à 9 pas des scouts et vont pouvoir déclarer tout ce qui se trouve à 12 pouces. Et le Librarian en fait partie. Ce qui veut dire que mes Tsangor vont pouvoir déclarer en charge les scouts et le Librarian. Ils vont pouvoir... Réussir leur charge, hein, on va partir de ce postulat-là euh, pour la vidéo. Ils vont donc pouvoir réussir leur charge ici, s'activer, faire leur piline, leur consolidation, détruire ce cordon mal placé et ensuite eh bien, euh, refaire un mouvement ici sur leur fin de phase d'assaut de consolidation, euh, retaper et repeal et détruire ce librarian ici. Voilà, donc le bon placement pour ce type de... pour se protéger face à ce type de projection est celui-ci. Voilà, un meilleur placement en ce qui concerne un cordon. Euh, on part du principe hein, qu'on va jouer uniquement dans cet axe-là et que j'ai sans doute d'autres unités ici. Euh, C'est vraiment... Dans, à titre d'exemple et pour vous faire euh, conceptualiser euh, l'idée ici de positionner une bonne distance entre votre cordon et l'unité que vous protégez, voire parfois entre deux cordons, parce qu'il y a certaines armées qui sont capables de vous péter plusieurs cordons en même temps. Là, eh bien tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé eh bien, euh, 3 pouces entre mon Librarian et ici mon scout, ce qui va me permettre, eh bien lorsque je vais encaisser la phase de mon adversaire, qui va arriver ici à plus de 9 pouces. Tac, tac, tac. Et tac. Et que mon adversaire va vouloir déclarer ses cibles en charge. Et quand on va faire le point, hein, mathématiquement, il arrive à plus de 9 pouces de mes scouts. Et donc, il est forcément à plus de 12 pouces de mon librarian, puisque j'ai laissé 3 pouces entre les deux. Et il ne pourra donc déclarer en charge que les scouts. Vous noterez aussi qu'on va intégrer la notion de grab encore une fois et comment vous en prémunir de façon plutôt euh, basique, et bien tout simplement, j'ai laissé à peine plus euh, d'un pouce entre mes figurines. Ce qui veut dire que je me suis prémuni surtout de, du positionnement des socles de 32, notamment sur le fait que mon adversaire ne peut pas passer ses socles de 32 dans mes rangs. D'accord Il est obligé de faire face ou de me contourner. C'est-à-dire qu'avec une unité de 500 Tsangor, euh, pour me grab, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, c'est important. Ça, c'est de l'adaptabilité par rapport aussi aux bases bah, de, de mes figu des figurines et de mes figurines et des figurines adverses. Donc, c'est à prendre en compte. Voilà pour euh, la notion de cordon de base. Toujours laisser plus de 3 pouces. Voilà. entre même, Toujours laisser 3 pouces, puisque le socle, ici fait un petit peu moins d'un pouce que mon adversaire doit être à plus de 9 pouces donc déjà ça nous fait 10 pouces donc voilà, on sait qu'avec une distance de 3 pouces entre les deux je suis serein mon adversaire ne peut pas me déclarer mon librarian en charge et ne pourra donc pas venir me le tuer et me sécher mes cordons autre notion de cordon qu'on va apporter ici, c'est celle qui va vous permettre de vous prémunir contre certaines armées qui ont les capacités de s'activer plusieurs fois corps à corps. Elles sont nombreuses, les tyrannides le peuvent, les culgents sealers le peuvent, euh, les thousand Sound le peuvent, les orques le peuvent. Voilà, donc c'est des, des menaces qu'on retrouve très souvent et qui sont très fréquentes. Donc comment s'en prémunir Ici, mes stealers arrivent, vont pouvoir charger... Et vont pouvoir venir s'empaler dans ma première ligne de, euh, de rubrique Marines. Encore une fois, à titre de démonstration, on ne s'embêtera pas à jeter les dés et à, et à rentrer dans des grandes, grandes précisions. Néanmoins, on partira du principe que cette unité va pouvoir piline de 3 pouces et va ici détruire notre unité de rubrique Marines. Et repiline de 3 pouces. Restez ici à plus d'un pouce de mes rubriques marines qui sont ici. Eux ne pourront pas taper puisqu'on est sur la phase de corps à corps du joueur tyrannide. Et bien évidemment, à la fin de la phase d'assaut, me réactiver pour 3 points de com. Et réactiver un mouvement de piline frapper et détruire les rubriques marines. Bien, alors comment se prémunir de ça Eh bien, on va tout simplement euh, le faire avec ce petit cut vidéo. On va partir du principe que euh, mon Gen Stealer veut taper dans mon rubrique. Et pour ce faire, il doit finir à moins d'un pouce euh, eh ben de, de ce rubrique-là. Et donc, euh, au, au, mieux, au mieux possible, ok, mon Stealer ici pourra taper dans celui-là. On est d'accord Donc de ma position initiale du rubrique, qui est ici, j'ai un deuxième rubrique à positionner. Alors, il faut savoir que lorsque ce stealer va taper, il aura détruit, il va pouvoir piline de 3 pouces. Et donc se retrouver là. Et ensuite, il va pouvoir repiline de 3 pouces. OK. Et donc retaper une figurine qui est à 1 pouce de lui. Tout simplement. Donc si mon rubrique est ici, il peut le taper. Et s'il est ici, il ne peut pas le taper. Et donc, mathématiquement, cela nous donne une distance de plus de 9 pouces qui sépare mes deux rubriques. Et qui va permettre d'empêcher le stealer de venir ici, de piline ici, de taper et détruire lui, de repiline de 3 pouces, de se réactiver de 3 pouces et finir à un pas de lui. Ok, donc C'est-à-dire que sur, pour ce genre de manœuvre, sur deux cordons, je vais devoir conserver une distance de plus de 9 pouces entre deux cordons pour être sûr que sur deux activations, on ne puisse pas me la mettre. Attention, attention on parle de socle de 25 mm. Et on va de suite voir que c'est différent avec du socle de 32. Si je suis le même schéma mathématique, je vais mettre un rubrique ici à plus de 9 pouces de mon autre rubrique, je me sers pour ça de ma magnifique réglette Commander TV pour bien me positionner ici ok, et j'ai donc ma disqueuse qui est en 32mm qui va venir ici, partira du principe que je charge et que je me retrouve au maximum du max c'est à dire ici, à moins d'un pouce de mon rubrique je vais donc le taper et je vais donc le tuer je vais donc maintenant piline de 3 pouces, et ensuite je vais me réactiver de 3 pouces, et on va noter que, eh bien cette fois-ci, je suis à moins d'un pouce de mon rubrique, et donc, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que si j'affronte une armée avec des socles de 32 mm, il va falloir que je laisse un pouce supplémentaire entre mes deux cordons, c'est-à-dire 10 pas entre mes deux unités puisque le socle de 32 va me permettre de gratter un petit peu de mouvement. Voilà, c'en est fini de cette première partie sur le déploiement. On a parlé dans un premier temps des scénarios, ensuite des différents types de déploiement, on a parlé de la pose des objectifs, on a intégré la notion de game plan, on a parlé aussi de la gestion d'initiative et du vol d'initiative, et ensuite on a fini par les cordons. Dans une prochaine vidéo, on continuera de parler des déploiements, on parlera d'Alpha Strike, on rentrera plus en détail sur les connaissances des différents codex. On abordera le choix des FEP, on abordera aussi les capacités particulières de redéploiement ou les capacités des unités à sortir de leur zone de déploiement dès le déploiement. Et on parlera aussi de la protection des personnages, on rentrera donc un peu plus en détail sur cette thématique Quoi qu'il arrive, j'espère que celle-ci vous a plu. Pensez à lâcher le gros pouce bleu des familles. Laissez un petit commentaire s'il y a des thématiques que vous souhaitez voir abordées. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Allez, ciao, le Seigneur de Guerre.